Salut tout le monde, contente avec vous, j'apprécie toujours votre présence. Merci à mes fidèles abonnés, toujours au rendez-vous. Donc, euh, de l'évolution dans ma grow, j'ai reçu mon euh, filtre au charbon avec mon extracteur d'air. Donc, là, euh, je ne me suis pas cassé à la tête à la place de coller les deux ensemble. J'ai mis une partie de tube entre les deux. Vraiment, vraiment plus facile à installer. Euh, après le filtre au charbon et l'extracteur d'air, j'ai installé, vous savez on est avec toujours, là, ma Spider Farmer SE5000. Et j'ai rajouté dans le coin une fan très, très, très puissante. Je l'ai mis là au minimum présentement. L'évolution de l'agro, l'évolution de l'agro, euh, c'est pas bon, euh, toujours là le plan X3, hein, on sait pas c'est quoi, regardez-moi les belles racines, euh, j'espère que c'est une femelle, que c'est pas un mâle, et le X6, vraiment euh, des belles racines aussi, donc euh, j'aurais tellement aimé que les autres le soient aussi. Le X1 ici je lui ai euh, donné un petit peu d'aide pour lui donner un petit peu plus d'humidité euh... Il fait dur hein? Il fait dur Il racine vraiment pas beaucoup Pas beaucoup de racines On voit la différence hein? On voit vraiment vraiment la différence euh, C'est incroyable donc les Wedding Cake Zombie couche, absolument rien, très, très, très déçu. Euh, écoutez, j'ai j'ai ouvert un paquet. GG4, triangle couche de Ripper Seed. Je les ai pas plantés en terre, croyez-le ou non. Je les ai mis dans un verre d'eau. Trois graines de cannabis dans un verre d'eau à la noirceur. On va laisser ça 24 heures, ça va ramollir les, euh, les graines de cannabis et ensuite de ça, on va pouvoir euh, les mettre en terre. On va laisser ça encore comme ça, on sait jamais là, euh, peut-être que ça va euh, sortir, peut-être qu'il va y avoir une surprise, peut-être qu'il va y en avoir juste un qui va sortir. Mais euh, aussitôt qu'on va avoir des résultats là, de mes euh, GG4 triangle couche, eh bien euh, on va faire de la place à ces GG4 triangle couche. J'espère que ça va fonctionner là, dans l'eau. Euh, J'imagine que oui là. Et la raison pourquoi n'ont pas popé d'après moi c'est parce que c'est un peu trop froid à la base. Je vais peut-être m'acheter un petit appuis chauffant ou euh, peut-être un autre truc là, que euh, un de mes amis m'a euh, suggéré de m'acheter. C'est un petit appuis chauffant avec un dôme par-dessus. Donc on va voir ce que ça donne euh, dans le verre d'eau. À la noirceur. Et puis.. Euh, parce que je veux pas juste faire pousser là, deux plants. Lui ici, je pas convaincu ça va donner quelque chose de fort puis imaginez que ces deux plants là c'est des mâles donc ça va faire dur j'aimerais savoir au moins quatre plants donc euh, deux plus un autre deux là celui-là euh, comme je vous dis je donne pas grand chance de survie pas grand succès on va voir l'évolution parce que là les autres ça pousse et puis si j'ai pas le temps là, de faire pousser des graines de cannabis ben il y aura comme mes autres gros deux clones et deux plants à partir de graines de cannabis. Donc, merci là, pour les pouces. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche, allez sur mon Instagram. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, gang!